Bel amour, ou référence à une divinité antérieure à celle de Russe, qui nous dit de voir avec les yeux du corps, de chair et de sang, et du corps astral, immatériel. Le cerveau gauche étant connecté en fait euh, à l'œil droit, <rire> puisque ça fonctionne comme ça. Et dans l'autre sens, voilà, l'œil droit étant connecté au cerveau gauche. En toute simplicité, parce que je parle à ceux qui ont une conscience réveillée, une vision holistique vis-à-vis -vis de tout ce qui est en train de se passer. Je suis Renkata Watch de conscience et guérisseuse de l'âme depuis plus de 15 ans. Mais bien sûr que cette supraconscience est déjà là depuis un certain nombre euh, de vies pour moi qui adhère à cette réalité à travers l'expérience et qui pour toi, si c'est juste une théorie la réincarnation, respecte-toi si tu n'as vécu aucune expérience qui vient nourrir cette réalité c'est donc en effet pour toi une théorie et c'est important de garder l'esprit ouvert à cette possibilité puisque nulle nécessité d'y croire ou de ne pas y croire, tant que ce n'est pas vécu, on n'a pas d'avis véritable donc je m'adresse à tous ceux qui auront cette ouverture d'esprit de s'intéresser à l'autre côté du miroir, et puis à tous ceux aussi qui auront fait des expériences tangibles de leur propre supraconscience, c'est-à-dire en clair, d'une reconnexion ou d'une connexion encore vivante et vibrante à leur cœur, à leur âme et donc à leur conscience. Le vrai calendrier Maya, d'après ces peuples, a été donné à la Terre par des galactiques il y a plus de 13 000 ans. C'est une information qui, à travers le dream Spell. Le faux qu'André Maya, qui a été créé par des occidentaux, qui se, prétendent, qui se sont prétendus des experts, soi-disant ayant étudié pendant 33 ans cette civilisation, ont évidemment, à travers leurs écrits, leurs témoignages et leurs partages, « Bonjour Valérie », transmis des vérités, parce qu'on n'attire pas les âmes et les abeilles avec de la merde. Donc forcément, il faut qu'il y ait du nectar. Donc, si tu es intéressé au dream spell, au synchronomètre, ne le vois pas comme une attaque, mais plutôt peut-être comme une opportunité de mettre en perspective cet outil offert à la Terre depuis quelques décennies seulement par des occidentaux qui se sont appropriés la connaissance maya, mettant en avant cette façon de fonctionner occidentale, nombriliste et euh, héliocentrique, de dire « et si nous redevenions des dieux et des déesses ». « Assumons notre énergie connectée à cette civilisation de cette information maya pour rayonner et offrir au monde une vibration de supraconscience. » C'est comme ça que je me suis fait attraper, parce qu'en plus c'était valorisant. Je me retrouvais le kin 133 dans la colonne centrale du Tzolkin avec l'énergie du voyageur du ciel, euh, étant donc une énergie de remise au point zéro par la conscience multidimensionnelle et il est clair qu'au vu de ce que j'avais vécu, ça m'a parlé. Puisque j'ai fait un saut quantique en 1995, avec toute une expérience d'introspection, au départ du tout euh, sans comprendre de rien, hein, juste un mal-être. Pourquoi je suis là Qu'est-ce que je fais là Je veux m'en aller. J'oublie que j'avais décidé de partir. Je me retrouve avec vraiment une très grande difficulté à insérer le système. Et, euh, et jusqu'à devenir mère. Oulal, pouf, la vie, l'amour, tout revient à l'intérieur de moi. J'embrasse Je, un chemin de pardon et j'ai du temps, puisque le système ne veut plus de moi avec le saut quantique que j'ai vécu et la maternité, et en partie d'un vivier d'emplois conséquent en région parisienne. Là, il est impossible dans une ville administrative à Dijon de, de m'insérer de nouveau dans le monde du travail, c'était dans le monde de la torture, c'était donc il y a plus de 20 ans. Alors je pose un peu le décor pour tous les nouveaux abonnés, pour toi qui me connais déjà, tu connais déjà tout cela. Et ceci dit, c'est parce que pour moi la spiritualité, donc ce dont je vais vous parler pour l'année 2023 à travers le calendrier Maya, n'a de sens que si elle est conjointe à une expérience tangible de vie matérielle. Sinon, elle représentera plutôt une fuite et peut-être même parfois une légitimité du droit de lutter contre un système pervers au nom de Dieu, au nom de Jésus, au nom de tout ce que les gens pensent être de la spiritualité mais qui n'en est pas. Il y a une immense différence entre la religion et la spiritualité, comme il y a une immense différence entre la médecine qui guérit, et prévient la maladie de la mafia médicale qui crée la maladie pour ensuite vendre ses médicaments. C'est un peu la même donnée. Hein euh, la spiritualité, c'est l'étude de l'esprit. Donc c'est l'étude des neurosciences, c'est l'étude de la biologie du corps, c'est l'étude de, de des preuves que l'on peut avoir d'expériences par exemple en sortie hors du corps, quand on soit dans un champ euh, vivant, en, où on voit son corps en dessous mais sans avoir eu besoin d'un électrochoc comme nous avons des millions d'expérienceurs de mort temporaire, où là bah, le, mort est à la, le corps est à l'arrêt, donc là, la conscience est au-dessus, et certains d'entre eux reviennent en s'en souvenant, en sachant que la majorité l'oublie. Hein. C'est trop intense, cette euh, déflagration d'une réalité, d'un monde existant dehors du corps. Et c'est quand l'âme est prête qu'elle peut envisager cette réalité et donc revenir avec la mémoire de son expérience alors que les autres vont faire une omerta et vont complètement zapper leur, leur expérience hors du corps. Donc le calendrier maya, pour moi, c'est un outil, en tant qu'être spirituel avant tout, d'une légitimité de mes compétences supramentales. Alors la suprême conscience, qu'est-ce que c'est Je vous ai partagé une vidéo que j'ai redistribuée euh, hier, euh, et, euh, et où en fait, et euh, eh bien je suis. Euh, dans la joie d'être un exemple d'une sœur, d'un être humain classique, qui ne va pas se positionner en gourou, je sais tout, ni en j'ai des super diplômes de partout pour justifier ma puissance de pouvoir, d'influence, d'aucune façon. J'aime à exposer mes expériences atypiques spirituelles, où des solutions, des petits miracles, des, de, des, des prises de conscience, du voyage hors de mon corps ont existé, qui ont donné du sens et une guérison à ma vie matérielle, comme j'aime aussi à exposer dans la transparence et la simplicité, eh bien euh, les hivers que je peux traverser, les difficultés, les incompréhensions, parce que je suis un être humain avant tout, qui est spirituel dans sa façon de voir le monde. Donc C'est mon monde intérieur qui prédomine sur mon monde extérieur. Le monde extérieur, je l'observe à travers le monde intérieur. Et c'est ainsi que le calendrier Maya va venir dans ma vie dans les années 2000, de, au début des années 2000, au moment où la prophétie des Andes viendra à moi, les conversations avec, avec Dieu viendront à moi, pour donner sens à des expériences de supraconscience, de projection hors du corps, de, de réminiscence de vie antérieure, de... De perception d'entités invisibles, de capacités de guérison qui vont émerger dans mes mains, euh, qui vont faire peur aux gens. Ah oui, alors ça, euh, parce que quand t'as pas une énergie qui assume ton pouvoir d'ascendance et que les gens sont comme ça, oui sauveur, bah en fait si tu te mets dans une équivalence, ça leur fait peur, parce que eux n'assument pas leur pouvoir de création de la maladie, euh, qui est le mal adi, hein, dans la simplicité. Et donc, je vais avoir tout un chemin d'expérience vraiment préalable avant la, la mise en place de, de suivre le courant du nouveau monde qui m'appelle et de devenir donc guérisseuse de l'âme et coach de conscience ces dernières années. Guérisseuse de l'âme, c'était en 2008. Et en fait, euh, euh, comment dirais-je, euh, c'est tout un chemin que de sortir du système et de la société, de la programmation mentale, d'une obéissance pour avoir des moyens financiers de subsistance. Et comment on peut se donner le droit de désobéir, d'arrêter d'être trop gentil, comme nous dit Thomas d'Hassenburg, pour être vrai Et que dans cette vérité, chacun a son chemin. Vous avez des gens qui seront vraiment dans une initiation d'une transmission de la plus belle beauté d'eux-mêmes à travers une action très impliquée dans la matière, et ils peuvent même être à la bourse, peuvent même être euh, dans, des, dans, dans toute la mafia que l'on peut trouver de toutes les, les formes de pouvoir, mais être en finalité des antivirus par un chemin assumé, et d'être aujourd'hui des révélateurs de vérité, comme on en a un sacré paquet de gens qui sont passés dans des sociétés très nocives, et de, de contrôle, de manipulation, de pouvoir, de vampirisation des richesses du peuple et venir dire ben « là, moi, en travaillant à BlackRock, je peux vous dire que ceci, que cela. Ben moi, en ayant été à l'OMS, à la campagne des vaccinations pendant des années, je peux vous dire ceci, je peux vous dire cela. » Ils ont une légitimité en ayant traversé ces mondes-là. Et donc aujourd'hui, nous sommes, selon le calendrier maya, euh, pour certains, déjà dans la prophétie du cinquième soleil, qui a été vulgarisée comme étant 2012, mais qui en finalité, par certains aspects, pourrait y faire penser, euh, avec Kalman qui nous a parlé dans le respect du vrai calendrier d'une annonce pour 2011, dans le faux calendrier avec José Arguelles d'une annonce pour 2012, et on voit bien que ça a quand même coïci, coïncidé avec toute une propagande euh, à travers des films et à travers donc une imprégnation, à travers l'émotion qui est beaucoup plus puissante qu'à travers euh, bah, une négation d'une forme de, de transfiguration d'un cycle. Euh, ça a laissé une empreinte collective, euh, le film 2012, l'Apocalypse, hein, euh, toute cette euh, euh, chasse aux sorcières qui aura été faite euh, auprès des gens sur Bugarach, moi j'y vivais à côté, <rire> j'étais à quelques kilomètres de Bugarach depuis 2008, alors je peux vous dire que cette, euh, cette information des égrégores, je l'ai vécue, c'est pour ça que quand je parle d'égrégores. En vous proposant de vous intéresser au calendrier Maya, qui est un égrégore de 13 000 ans, c'est parce que j'ai vécu, par exemple, un égrégore moderne de comment ils ont, à travers l'information aux 20 h aux 13 h euh, diabolisé euh, Bugarach et les, et les gens porteurs d'une nouvelle conscience, qui, sont des, qui étaient déjà les acteurs du Nouveau Monde, euh, comme étant des perchés, complètement frappés de la tête, complètement fous, dans une, dans une euh, fuite par rapport à un monde qui est de plus en plus dur, ce qui n'est pas faux non plus, parce que c'est pareil. Euh, ils disent des vérités, euh, évidemment. Pour ensuite euh, dire des mensonges, à Bugarache, le fameux 21 décembre 2012, <rire> il y avait une centaine de journalistes de tout le monde entier, parce que c'était un événement planétaire, euh, pour décrier, je vous le rappelle, le calendrier maya dont était issue cette prophétie. Eh oui, parce que je vous parle de cela aujourd'hui. Et, euh, et où en fait, il y avait juste quelques fous illuminés, en effet, qui avaient envie d'être devant les projecteurs, devant les médias, à faire l'or, euh, hein, comme Sylvain Durif, que j'exècre dans son humanité, de tel qu'il était à l'époque, aujourd'hui, je ne sais pas où il en est. Euh, et de ce, de ce fou, en fait, vous dire les choses comme elles sont euh, un abducté aux, aux, aux pré pieds et poings liés aux forces de la destruction de ces reptiliens et qui a joué le jeu du New Age hein, en tant que Christ cosmique etc. Alors pourquoi je le déteste ben, En toute simplicité parce que c'est quelqu'un qui a détruit un projet euh, porteur Nouveau Monde euh, de M. Euh, André Sarfati euh, qui avait quand même réussi en 2012 à rassembler près de 300, 300 êtres donateurs financiers euh, dans une idée d'acquérir des terres pour permettre des structures d'accueil par rapport à ce qui s'en vient là maintenant. Euh, mais après, vous savez, tout est toujours parfait. Hein. Les forces du chaos, de la perversion auront joué leur rôle. Et, euh, et tous ces gens rassemblés, ben aujourd'hui, j'espère qu'ils se réveillent, qu'ils ont eu l'ancrage et l'intelligence nécessaires de refuser de participer à cette expérience médicale pour rester en ville le plus longtemps possible et que leurs fonds financiers, aujourd'hui, sont peut-être prêts, maintenant, enfin, à créer des structures et peut-être pas dans cette visibilité euh, qui, en fait, nous mettrait en danger, mais dans l'intelligence de bien comprendre qu'on est en guerre, de bien voir que nous sommes face à... Un cauchemar collectif d'une troisième guerre qui va être beaucoup plus dévastatrice que les précédentes, puisque déjà tous ceux qui ont accepté de participer à l'expérience jusqu'à la quatrième dose, cette fois, ne sont plus du tout soumis au placebo possible, mais à une réalité tangible d'une destruction programmée de leur santé et d'une un, vie raccourcie. Et qu'ils sont des êtres contaminants pour ceux qui sont autour d'eux. Donc, euh, nous sommes dans une, dans, dans une, euh, comment dirais-je, vous savez, dans un eugénisme euh, assumé, affirmé et réalisé. Euh, donc, bah plus tu es conscient, plus tu te dis « mais c'est quoi ce putain de cauchemar de merde que je vis alors que moi, dans mon cœur, mais je ne suis pas du tout d'accord avec tout ça ». et euh, et j'ai la rage, en fait. Bah là, je t'inviterai à écouter Keny Kana, la rage du peuple. Écoutez cette femme qui te parle du cinquième soleil. Moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer Keny Kana en 2008. J'ignorais tout à fait qui elle était parce que le rap, ce n'était pas du tout ma cam. Euh, oui, je parle bien de drogue hein, parce que la musique moderne est une drogue. Hein. C'est le seul lieu quasi où tu as le droit encore d'exulter. Hein, parce que sinon, il faut que tu sois bien gentil et que tu as le droit de manifester de telle heure à telle heure sur un parcours de tel endroit à tel endroit encadré par les forces de police pour dire les choses. Mais sinon, tu te la fermes parce que sinon, tu es, es bon à mettre en hôpital psychiatrique. Il hein. faut quand même bien voir qu'on est dans des sociétés d'une maladie mentale vraiment très, très grave où avoir des émotions, <rire> être un être humain, c'est très mal vu. Hein. Et puis alors, dans tous les endroits, hein, tu n'as pas le droit de t'énerver. Hein. Et, euh, et tu me dis que tu as écouté et que c'est vrai. Et tu as écouté qui, si tu veux bien me dire de qui euh, tu parles Voilà. Et, euh, et donc, en fait, pour revenir au vrai calendrier maya par rapport à cette prophétie que nous vivons en ce moment, hein, qui a été aussi annoncée par la religion du livre, donc je parle du judaïsme, du catholicisme, protestantisme, orthodontisme, euh, de l'islam euh, extrême ou, ou modéré, enfin de tous ces courants euh, rattachés à, au, euh, à la Torah, à la Bible et au Coran, euh, qui ont bien lobotomisé les peuples euh, du centre euh, par rapport à la Terre, hein, quand tu regardes euh, voilà, le Moyen-Orient, l'Occident, euh, c'est quand même sur un méridien euh, qui a été très... le, le Moyen-Orient, l'Orient, très touché en fait euh, par, euh, par cette religion, dont l'objectif euh, placé par les reptiliens évolutifs. Euh, donc là, c'est comme pour la réincarnation. Si pour toi, l'existence extraterrestre est peut-être envisageable, mais n'est pas une réalité parce que tu n'as pas fait une expérience tangible de cette euh, dynamique, garde-le de cette façon-là. Ne donne pas ta, ton énergie à une croyance dans l'espoir de solution ou dans la peur d'une déflagration, d'une invasion. Hein. Reste mesuré, fais confiance à ton cœur, à ton âme, à ton corps, car dans l'intégration d'une information, dans la mesure de, ton ingé, de ta digestion. C'est la plus grande clé de sécurité que je peux vous offrir que de vous respecter sur votre chemin pour appréhender des vérités qui sont exogènes aux vôtres, comme par exemple pour moi. C'est inéluctable que les reptiliens existent. Je me souviens même de pourquoi je suis sur cette planète en conséquence à cette réalité. Des bons et des méchants existants se faisant la guerre depuis bien longtemps et créant différents mouvements comme on a encore en ce moment... <rire> l'OTAN avec les pays de la culture occidentale et la Russie, l'Inde, la Chine qui font un autre bloc de l'autre côté. Okay et qu'en fait, ils se font la guerre et à travers les humains. Donc à un moment donné, on va falloir les dégager tous aussi bien ceux qui disent qu'ils veulent nous sauver que ceux qui disent qu'ils veulent nous détruire. Hein Parce que de toute façon, euh, on reste dans le triangle de Capman. Hein sauveurs, victimes et bourreaux. Et nous, ben, entre les sauveurs et les bourreaux, on est les victimes. Donc ça, ça suffit. Et ma joie, dans mon chemin, et de vous rappeler qu'au-delà de ce corps mortel, pour bien conscientiser l'intelligence du calendrier Maya avant de faire la transmission que je, vais vous trans que je vais réaliser, nous sommes des êtres immortels, nous sommes des parcelles de conscience. Et c'est à ce niveau-là que nous sommes dans une équivalence d'un champ d'action vis-à-vis de, de ces êtres-là. Parce que si tu veux rivaliser avec eux à partir du corps humain, bah t'es mort en fait. Parce que nous on a des petites vies de 80 à 100 ans pour ceux qui vivent le plus longtemps, avec euh, un oubli entre chaque retour dans un nouveau véhicule. Et donc du coup il faut tout le temps réapprendre comment fonctionne le véhicule et le plus souvent en plus il est mis en pilotage automatique depuis maintenant quelques milliers d'années à travers toutes les sidérations qui ont été générées par l'esclavage, la torture, la mort, les guerres, la famine, les maladies provoquées orchestrés par ces forces-là, pour bien nous laisser en statut de victime, pour qu'eux puissent jouer au sauveur et au bourreau. Okay Donc à un moment donné, le cadeau, c'est que nous avons réussi à les éjecter. Et c'est comme ça quasiment, sur une année galactique, il y a à peu près, <rire> il y a toujours des opportunités où l'humanité, c'est son rôle en fait, qui permet à des parcelles de conscience d'une équivalence hein, par rapport aux galactiques, qui eux ont des véhicules que durent beaucoup plus longtemps. C'est important de le préciser. Ils ont des véhicules euh, qui, autant nous on est dans un microcosme d'expérience, on a à peine le temps de se réveiller qu'on est déjà parti, qu'ils euh, sont complètement endormis, pris au piège de leur corps en fait, euh, depuis très longtemps. Donc vous avez ceux qui sont encore dans des, dans des vaisseaux, dans des corps de millions d'années. Tu hein, t'entends bien, donc c'est sûr que, que si tu n'as pas approché cette réalité par des expériences concrètes, ça peut amener vers les écueils de refuser, de dire « non mais ça c'est du n'importe quoi, qu'est-ce qu'elle raconte cette nana ?» et de dire que ça n'existe pas, et donc tu n'y croiras pas, et tu as tout à fait le droit. C'est une belle protection de ceux qui vont y croire en disant « oui mais en fait ma protection à moi c'est quand même d'imaginer qu'ils existent et puis ça donnerait sens à tout ce qui se passe en ce moment, que c'est pas très humain ce qui arrive aujourd'hui. Pourquoi vouloir détruire notre propre peuple en fait ?» et de nous faire croire que les humains sont des êtres mauvais, terribles, méchants. C'est la connerie qui est terrible. Est pas, les humains ne sont pas des êtres foncièrement mauvais. Vous remarquerez bien que ce qu'on vit en ce moment de façon fractale, qui correspond à une mémoire qui ressemblerait aux années 36, c'est qu'en finalité, c'est la, la soumission à l'obéissance de directives incomprises par la peur de perdre ses acquis et sa sécurité qui est monstrueuse. Je ne veux pas voir, je ne veux pas entendre, je ne veux pas dire, je ne veux pas parler avec toi, je ne veux rien savoir. Parce qu'ils sont terrifiés. Donc, ce n'est pas de la méchanceté. Le méchant, il adore tout savoir. Parce que quand il sait les choses, il peut manipuler l'autre à travers la connaissance qu'il a, qu a à sa disposition. D'accord Donc, ça, c'est déjà très important d'assumer parce que toi qui veux savoir, bah, tu es peut-être là, venir ici à m'écouter. Et déjà, tu as accès à une information que la plupart n'ont pas accès parce qu'ils ne veulent pas le savoir, parce qu'ils sont terrifiés. Donc, est-ce qu'on doit en vouloir à des gens qui, terrifiés, deviennent terrifiants Je dirais que se protéger en ayant la haine et la rage, parfois, c'est nécessaire pour agir et ne pas subir. Cependant, une fois qu'on retrouve le calme intérieur d'une connexion euh, plus expansée, donc supérieure à une vision plus globale et plus élargie, il faut les laisser à leur place de zombies. Les morts avec les morts. Ils, ont, ils vont récolter ce qu'ils ont semé. Et nous, sortir de notre sensiblerie et assumer notre force, d'un regard plus, long, plus, plus élargi, donc, qui est plus celui de l'âme et pas de ton corps mortel. Eux, ils sont pieds et poignets dans leur corps mortel. Et c'est donc bien aux gens comme nous, qu'avant cette vision élargie, plus spirituelle, que comme nous a dit André Malraux, 2000, euh, le 21e siècle sera spirituel, ne sera pas. Il n'a pas dit religieux, hein. il a dit spirituel. C'est-à-dire la conscience de la puissance de ce que nous pouvons faire à travers notre conscience. C'est là que les solutions vont se placer. Parce que ce n'est pas dans nos humanités que nous allons pouvoir les, les renverser, Regardez, Ce sont des milliards d'humains sur la Terre aujourd'hui qui ne veulent pas de ce qu'ils sont en train de nous imposer. Est-ce que pour autant ça change C'est sympa, moi j'adore regarder les humains qui disent non dans les manifestations. C'est super intéressant. Ah, tu as bien écouté Kenyarkana, ok Oui, elle est consciente et connectée. Et, euh, et donc en fait, euh, ayons la foi et la confiance et de la conscience qui nous donne une énergie bien plus puissante que ceux qui sont autour de nous dans l'obéissance. Et souvenons-nous qu'il nous suffit d'être ensemble rassemblés dans une énergie de résonance, dans des actions de justice, pour que là, la bascule ait lieu. Et ça ne sera pas ceux qui vont manifester dans les rues, sortir toutes leurs trop pleins d'émotions, par millions j'entends. Ça sera les quelques peut-être euh, êtres que nous avons euh, ici en France qui sont hyper puissants, les gilets jaunes qui depuis quatre ans, tous les samedis sont là, et ce sont des têtes pensantes, ce sont des maîtres. Je ne rêve que d'une chose, c'est qu'ils arrêtent d'être dans les rues pour rassembler des gens dans des actions concrètes, dans l'intelligence de retrouver un anonymat. Et c'est peut-être donc ceux qui ont arrêté de manifester dans la rue qui peuvent prendre le, le relais et danser dans une coopération avec les égrégores créés de tous ceux qui se sont mis en visibilité et que nous regardons derrière nos écrans et que nous pouvons apporter une énergie et une transformation donc ça va être dans cette dynamique là que je vais vous faire une communication euh, donc par rapport à l'intelligence des Maya qui avait compris cette réalité de co-création et que nous sommes des consciences spirituelles dans des corps de chair et de sang, limités sur une durée de temps raccourcie, mais que c'est ça <rire> qui, quand nous sortons de leur piège de soumission et de domination. Quand nous retrouvons notre souveraineté, regardez tout ce qui s'exprime sur la souveraineté, la fraude légale du nom, etc., qui va nous donner notre puissance de co-créer une nouvelle réalité, c'est-à-dire d'être des bulles matricielles comme des virus dans leur matrix. Ok Entends bien ce que je te dis. Chaque être est une matrice de vie qui peut devenir un virus. Dans leur matrix. Je reviens sur l'intelligence la la, de la conscience et non pas d'une théorie, puisque c'est validé à travers la réalité de l'expérience, de Monsieur Béchamp, le professeur Béchamp. <coughs> Excusez-moi, c'est <coughs> très fort. <coughs> Donc ça débunk. <coughs> Donc le professeur Béchamp a été. Euh, Discrédité à travers le professeur qui n'en était pas un, qui a été payé déjà à l'époque, ce doyen, comme les scientistes qu'on a en ce moment à la propagande. Euh, donc, monsieur Pass, qui nous a fait croire que euh, le virus, euh, ben, en fait, il se contamine, il est hyper dangereux et on est dans la folie d'aujourd'hui. Okay? Tout à ça a été préparé, programmé. Alors que M. Béchamp nous disait, euh, le virus n'est rien, le terrain est tout. Et tu le vois très bien, parce que quand est-ce qu'il y a eu des pandémies Après des guerres mondiales, qui ont traumatisé tout le monde. Et donc le virus, son job, c'est de nettoyer le corps, qui se met en situation de décomposition. Je suis un peu gore, hein, mais c'est ça, zombie, hein, décomposition. Et donc le, le virus, en vérité, est un nettoyeur Du corps. Donc soyons les virus qui vont nettoyer ce système mortifère en étant créateur d'une matrice qui n'est pas celle d'une obéissance au mensonge. où après les gens ils sont même programmés à se mentir à eux-mêmes. On en est témoin, hein, on, est, on, est, on est dans un film, hein. on vit une époque formidable, hein, c'est un, un vrai sketch. Ce mensonge, qu'est-ce qu'il génère La peur et donc la prédation. Parce que ça génère la peur du manque, la peur de la mort, la peur de la maladie, la peur de la guerre. On est en plein dedans. Et c'est cette vibration de la peur qui génère la maladie. Le mal a dit. Donc nous sommes invités à vibrer la foi. Et c'est pour ça qu'il y a toute une révélation de gens qui se font abducter par des entités qui jouent les sauveurs, Jésus, Bouddha, euh, Mohamed, euh, pas Mohamed, qu'est-ce que je... Mahomet, etc. Hein, des dieux en Inde, qui vont vivre de façon réelle des manifestations tangibles d'une réalité, d'une intervention spirituelle, donc de l'énergie dans la matière. Moi, par exemple, j'ai connu une femme qui était devenue dévote de Krishna parce que, euh, en fait, euh, elle était intéressée par, par tout ce qui était proposé dans ce truc-là. Donc, c'était il y a facile 40 ans. Et en fait, à un moment donné, elle s'est quand même posée la question au plus profond d'elle-même, est-ce que c'est juste ou pas Elle est partie en quête de vision dans la nature et elle avait juste une toute petite bouteille d'eau qu'elle avait oublié d'en prendre plus, parce qu'elle était dans toutes ses émotions. Et en fait, elle a trouvé, euh, elle a vu sous ses yeux du lierre qui s'est mis à pousser de 10 cm en, en quelques secondes. Et c'était pour elle la manifestation de Krishna. Et, euh, et elle a apporté ce lierre, donc en fait, parce que ça ne veut pas dire que le principe actif de l'archétype informationnel divin de Krishna est inutile. Par contre, comment la religion des dévots de Krishna occidentaux, qu'est-ce qu'ils en ont fait Tu vois la différence entre la spiritualité et la religion. Elle est arrivée avec ce bout de, de cette expérience spirituelle qu'elle a vécue à l'ashram. Et là, euh, bah en fait, elle était assoiffée, elle a vu de l'eau à côté de la photo du gourou et elle l'a bu. Et là, il y a un gars qui lui a dit « mais tu te rends compte du blasphème que tu viens faire ?» Et là, il lui a hurlé dessus alors qu'elle revenait complètement illuminée et il l'a foutue dehors avec ses affaires. Et la vie lui a montré, par ma joie, par ma foi, par ma quête de sens de vérité, oui, cette énergie de cet égrégore, de toutes ces prières pendant des millénaires avec Krishna existe. Et j'ai vu en fait une plante croître sous mes yeux. Je vous rappelle que le lierre est quand même un parasite qui se place sur les arbres, hein. Donc, c'était déjà un peu une annonce de attention danger de la récupération de cette égrégore par les religions. Elle a été confirmée par le fait qu'elle n'a pas été reconnue dans qui elle était et comment elle a été mise dehors à la rue. Elle n'avait rien où dormir par ces fameux religieux parce qu'elle avait blasphémé en buvant l'eau qui était dédiée au gourou, un représentant terrestre un peu comme un pape, etc. Et donc, euh, bah, elle n'a pas pris la leçon. Elle est taille dans un autre ashram, et puis du coup, euh, elle s'est fait récupérer par des... parce que au dessus d'elle, au vu de ce qu'elle a connecté, parce qu'il faut bien conscientiser que quand tu te réveilles dans ta conscience, comme nous le montre la, le, le film Matrix, les agents Smith là, et les robots, ils te lâchent pas comme ça. Hein. C'est-à-dire que de l'autre côté du miroir, où tu as en fait des entités euh, de chair et de sang dans des vaisseaux, des petits gris, des reptiliens, eux, ils ont la capacité de voir ta dimension sans que toi tu les vois. Tu, tu crois qu'ils vont te lâcher, vont se accepter que tu te libères dans ta matrice de créateurs de vie qui peuvent devenir un virus pour leur propre euh, matrix réaliser. Donc du fait, quand tu vas vers la spiritualité, tu vas vivre des expériences vraiment concrètes de ce que j'annonce avec des gens que tu vas voir possédés par des entités qu'ils soient de chair et de sang dans des vaisseaux dans une dimension que tu ne vois pas, ou qu'ils soient des, des décédés dans leur guerre galactique, flottant dans l'astral et ayant besoin de se nourrir, n'étant pas capables de retourner dans les plans d'une résolution à travers la lumière. Les mayas, à travers cet outil, sont au courant de tout ça. Donc, quand tu t'intéresses à ce calendrier, il faut avoir conscience que tu vas réveiller ta conscience supérieure, ta conscience euh, multidimensionnelle, d'une conscience galactique qui a voyagé dans des vaisseaux et qui fait que bah, tu es sur cette Terre en réhabilitation, la parcelle de la mémoire, la parcelle de la conscience, de ton individualité, mais qu'au-delà, je vais chapeauter cette énergie, c'est une énergie divine, une énergie comme une goutte du divin de l'océan cosmique. Donc nous sommes des, des êtres fractales, comme des poupées russes, donc on a le corps de chair et de sang, qui lui-même est animé par euh, en fait un corps subtil, invisible, astral, qui contient toutes les mémoires de toutes tes vies euh, depuis que tu es arrivé sur cette planète. Et puis bah, lui-même, ce corps-là, il va être contenu dans un corps galactique, c'est-à-dire pourquoi tu es sur cette planète de réhabilitation qui a 13 000 ans de lumière, 13 000 ans d'obscurité pourquoi tu es là en cette période de cette régulation du troupeau par les galactiques qui considèrent que leurs créations, leurs créatures sont trop nombreuses, commencent à créer des dommages sur la planète, et qu'ils ne savent pas gérer autrement que par, la, par le mensonge, la peur, la domination, la perversion, et qu'il y, y a une guerre qui s'établit entre des familles de galactiques qui, eux, souhaitent que les humains soient libres et que les humains, ils aient le droit bah, à l'électricité, qu'ils aient le droit, en fait, à la machine à laver, qu'ils aient le droit au confort, qui va alléger leur temps de travail, qu'au lieu de bosser 70 heures, ils en travaillent 35, et puis qu'ils puissent avoir des moyens financiers d'avoir des vacances et commencer à se poser des questions et à réfléchir. Et que bah, les autres, ah ben bah non, ils ne veulent pas que ces gens-là vivent ça. Et que quand tu regardes bien, de toute façon, c'est nous la solution. Parce qu'en fait... Que ce soit le matérialisme ou que ce soit le, le, le, le dénominateur commun, c'est leur, leur ignorance de, du divin. Et que quelque part, ils sont dans le, enfermés dans le triangle de Karpman, comme très bien défini. Et que donc, soit les humains sont le problème <coughs> ou soit les pour certains, ou soit les humains pour les autres sont la solution. Alors, qu'allons-nous choisir Eh bien, moi, je vous inviterai à choisir la troisième voie. C'est-à-dire d'avoir la conscience galactique qu'avant d'être un être humain, tu es une parcelle de conscience éternelle, parfaite, qui s'expérimente dans des lignes de temps, qui s'expérimente dans des galaxies, qui s'expérimente sur différentes planètes, sur différentes étoiles, dans différentes formes, et que ça constitue un équilibre à travers tous ces rayons, où tu expérimentes le pire comme le meilleur, parce que tu es éternel et sinon tu te ferais chier donc en fait, tu t'amuses. Et que là, tu te dis bah ouais, c'est bien sympa Rennes, mais bon, euh, là en ce moment, euh, le, se faire chier pas du tout. Par contre, la merde sur notre tête, on en a plein. Je suis d'accord. C'est clair. Mais quand tu arrives dans une ligne du temps à remonter jusque ta propre source, ben bah, en fait, tu as de moins en moins de merde et celle que tu as, elle fertilise ton jardin et elle te permet d'avoir une super nourriture spirituelle et matérielle. Et au sein du chaos tu peux vivre l'ordre et l'harmonie. Au sein des enfers, tu peux vivre le paradis et être une bulle de matrice d'une proposition autre que celle qui, en ce moment, est majoritaire. Donc, c'est la direction et le préambule qui me semblait important de poser si tu souhaites t'intéresser à cet égrégore qui a été laissé à la Terre par des galactiques qui voient les humains comme une solution et qui offrent à l'humanité un outil afin d'agir comme un antidote face à leur peuple qui, eux, voient les humains comme un problème. Voilà où j'en ai été rendu dans mon expérience de vie, au vu de ce que j'ai rencontré de reptiliens, de petits gris, que j'ai pu euh, harmoniser, dégager, remercier, libérer pour certains, renvoyer et détruire pour d'autres, mais qu'en fait ce n'est évidemment pas mon humanité limitée dans un mental euh, bah, limité qui a fait cela. Moi, dans mon humanité, je me connecte à ma ligne matricielle de vie et je fais confiance à des lois simples, hyper simples. La joie, la paix, l'amour véritable, hein, pas la possession-domination euh, d'une jouissance euh, extatique euh, sexuelle. Hein. Non, non. Ou d'une attraction karmique de résolution intense qui peut amener au meurtre. Non, non, je parle de l'amour véritable qui est celui de savoir dire oui et de savoir dire non sans peur. Je dis oui à cet amour qui vient me, me bouleverser avec l'autre. Et si ça se transforme en régulation de guerre parce que ça c'est inhérent à la réalité de la situation actuelle sur cette planète, bah je sais dire non à tout ce qui ne m'appartient pas que tu veux projeter sur moi. Et je sais dire non à tout ce qui m'appartient que j'aurais tendance à supposer projeter sur toi. Je refuse l'admiration, la diabolisation. J'assume d'admirer et de diaboliser. Et ça, je sais que j'en ai déjà retourné un certain nombre d'entre vous au niveau, au niveau mental et au niveau moral. Donc, le véritable amour, la véritable paix qui peut être euh, la guerre. Bah ouais, si on veut me tuer, euh, si je veux avoir la paix dans mon foyer, je ne vais pas laisser tout le monde rentrer chez moi et tout saccager et tout détruire. Je vais devoir faire la guerre pour protéger mon territoire et mon espace sacré de vie. Là, nous sommes en guerre. Notre cher monarque nous l'a dit, la prophétie du monarque est sous nos yeux en train de se réaliser. Et ce n'est pas le soi-disant sauveur que les gens cathos ou, ou abductés par, à des entités reptiliennes qui leur font prendre des vessies pour des lanternes, euh, qui va arriver, il n'y aura pas de sauveur. Ça a fait 2000 ans, 4000 ans, 6000 ans qu'ils vous bananent et qu'ils vous manipulent. Réveillez-vous Le sauveur c'est vous, c'est nous, ensemble dans nos matrices de vie respectives, dans notre unité, dans l'offrande que nous offrons au monde. Tout mon propos aujourd'hui est lié à cette énergie, de cette énergie qui est là aujourd'hui dans le calendrier Maya, auquel je me suis connectée ce matin. J'ai partagé euh, certaines informations, comme je le fais à chaque jour depuis quelques temps, euh, sur ce sujet, sur ma page. Donc vous avez juste à y aller, vous faites défiler mes, mes publications et vous allez voir les énergies d'aujourd'hui qui est l'offrande de l'unité. Et qu'en ce 27e jour du premier mois de l'année, dans la conscience fractale du temps, le mois de janvier, là, on est à 3 fois 9 jours. Donc, dans la conscience de la numérologie et des cycles et de comment la Matrix, ils l'ont placé, on joue avec le nombre, souvenez-vous de Matrix. Et donc, c'est quoi ce 9 En tous les cas, là, de façon nette, je ne vais pas vous perdre en numérologie, parce que je, déjà, je vous emmène dans le calendrier maya, c'est déjà assez costaud comme information. Trois fois neuf jours. Ce trois fois neuf jours coïncide à une énergie une, l'énergie de l'unité, cette propre source divine que chacun a, qui est comme une goutte de l'océan cosmique. Donc, en fonction de l'endroit où tu es de l'océan, tu as ta propre spécificité divine. C'est magnifique qui est ce divin parfait absolu qui s'expérimente à travers des fractales d'elle-même et que cette goutte comme une goutte d'eau qui a sa spécificité propre en fonction de là où elle est, là où elle a émergé, n'est-ce pas, dans une conscience individuelle, va contenir toutes les lignes du temps qui Correspondrait à ce qu'on pourrait nommer les émotions. Hein, quand on voit les travaux des motos, on voit que le cristaux va avoir une onde de forme. C'est très archétypal, mais est euh, très réducteur, puisque c'est beaucoup plus complexe pour la conscience de la lumière du tachyon euh, qui, elle, en fait, voyage euh, dans les ondes de forme. Là, je vous parle du fond de ce qui t'anime en vérité et comment ça voyage dans la forme. Et que tant que l'humain sera identifié à sa forme et à son corps mortel, eh bien en fait il est en prison dans son véhicule et en pilotage automatique. Et donc c'est ce qui permet à des forces qui ont créé ces véhicules aussi dans ce sens, qui fait qu'il y a à peu près la moitié de la population qui ne contacte pas ces possibilités télépathiques, empathiques, de, de vision, de voyager dans le temps à travers l'imagination et de récupérer des informations du passé et de projeter de nouvelles dans le futur. L'inventeur, qu'est-ce qu'il fait Il imagine un futur. Et à un moment donné, il le réalise, en fonction de ce qui est dans le présent possible, par rapport à ce qui a été. Donc nous sommes tous et toutes invités à être des inventeurs de ce futur. Et donc, ce calendrier comporte une information de 20 vagues de 13 énergies qui lorsqu'il est calé au temps, nous font donc 20 vagues de 13 jours. C'est intéressant dans le tarot, le 13 c'est la mort, la renaissance. C'est la proposition. Des vagues de 13 jours, d'une invitation à l'ascension. Puisque le 13, chez les mayas, c'est la résurrection, c'est l'ascension. Donc cette mort, renaissance. Donc on voit que cette, ce nombre, il nous parle du 3, qui nous parle du fruit, qui nous parle de nous. Dans mon corps humain, je suis le fils de l'homme et de la femme. Enfin, la fille en l'occurrence. Le père, la mère, l'enfant. Je suis le père, la mère, l'enfant. À travers l'ADN de mon père et de ma mère auquel je suis connecté. L'héritage, le 3. Le fruit. De l'unité. Donc si je suis en prison dans mon corps de chair, je suis mort, puisque je suis, mon corps est mortel. Si par contre je fusionne à cette trinité en dépassant la mort, et que je fusionne au principe du père et de la mère, de l'énergie de la mère et de l'information du père, le père c'est le spermatozoïde qui apporte la formation dans l'ovule, l'énergie de vie, la matrice de vie. Et quand la matrice de vie est bénie d'une information qui lui permet de se fractaliser, de se diviser, de se multiplier pour donner un corps, mais tu te rends compte qu'on est composé de milliards de cellules, qu'il faut des milliards de spermatozoïdes pour créer un être. Quand comprendrez-vous que le masculin porte cette force de l'information, de définir, et donc de la de l'observation, de la catégorisation, de la hiérarchisation, de la structuration, de la matière. Et que le féminin, lui, est l'énergie qui comporte aussi un paquet génétique, mais qui ne s'active et ne se réalise que lorsqu'il est fécondé par cette virilité. Et là, la vie se propage. C'est pour cela qu'ils ont diabolisé l'énergie féminine. Parce que dans le calendrier maya, la toute première énergie est féminine, puisque c'est l'énergie, c'est le divin absolu, qui est à ce moment-là béni par une information. Et quand le masculin est dans une énergie de chaos, ben, euh, voilà ce que nous observons sur la Terre. Si le masculin est dans l'énergie de l'ordre, de l'harmonie, des équilibres, on pourrait être au paradis sur cette planète. Elle a tout à nous donner pour être tous dans le bon temps, le bon Heure. le temps c'est ce qui nous permet de créer c'est ce qui permet à la matière d'exister c'est ce qui ralentit les particules de vie c'est ce qui permet que lorsque le spermatozoïde féconde l'ovule la multiplication se place sans le temps cela n'est pas possible et en fait les galactiques ont la capacité de voyager dans le temps et dans le non-temps ça veut dire que nous aussi nous pouvons le faire et vous savez, eux, ils arrivent à faire ça dans la matière en détruisant des mondes, en détruisant des étoiles. Nous, nous pouvons le faire de par là où nous avons été dans l'expérience sur la Terre, à travers un corps de sécurité qui a été donné par ces forces qui aiment l'humain, de ces mêmes peuples qui le détestent, hein, qui voient l'humain comme une solution, par rapport à ces peuples qui voient l'humain comme un problème, à cause de cette solution, puisque ceux qu'on crée, les humains comme nous sommes aujourd'hui dans une capacité de voyager en dehors du corps, en, dans l'énergie, dans nous pouvons voyager dans la projection de conscience dans le temps, sans avoir besoin d'un véhicule matériel, d'avoir des vaisseaux et de détruire des étoiles. Donc nous sommes bel et bien une solution à leur problématique de leur rigidité enfermée en prison dans leur corps. Je suis très loin, ça va très loin. Mais 2023, ça va très loin. Puisque maintenant, il va falloir comprendre et accepter cette réalité d'une invasion galactique de l'humanité. Où ils ont décidé, comme ils l'ont déjà fait, de réduire la population pour bien la tenir. Parce que nous sommes la solution de leur désintégration, de leur libération, de leur prison dans leur propre corps de millions d'années qui propagent des problèmes dans la galaxie et pas qu'ici d'ailleurs, dans d'autres galaxies aussi. Et que la source de vie tout en haut, dans l'absolu, est une respiration d'expansion et de rétractation. L'univers s'expanse et se rétracte. Et là nous sommes témoins de cette réalité de magnificence qui nous dépasse, dans la simplicité déjà du jour et de la nuit. La nuit tu dors, ta conscience se rétracte, tu ne sais même pas ce que tu fais. Pourtant tu existes. Mmh. Le jour, comme la mort en fait, le jour tu te réveilles, ta conscience est là, euh, très cadenassée, très limitée, euh, parce que nous sommes dans ce temps-là, dans cette période galactique en ce moment, de cette réalité qui est là, avec donc euh, des saisons comme le printemps et l'été, agréables, sympathiques, euh, et la vie se, se réveille, s'expanse, créée, et, euh, et une période où la vie se rétracte, s'endort avec l'automne et l'hiver. Et que cette réalité, du jour, de la nuit, des saisons, et des... existe aussi d'un point de vue galactique, avec un cycle de 13 000 ans d'un printemps et d'un été, et de 13 000 ans d'un automne et d'un hiver. Et là, nous sommes en finalisation de l'automne. Oui. L'hiver, vous savez, le cadeau, c'est que quand, la, quand il y a cette blancheur de la neige qui recouvre la terre, tout le monde se repose et on est au chaud au sein du foyer, près de ses proches, autour du feu. Le foyer, deux sens, le feu qui illumine la maison, qui permet de manger, de se réchauffer, et les membres qui le composent. Sauf qu'aujourd'hui, ben, nous avons perdu toute la connaissance euh, de la réalité des sens, de l'intelligence des cycles, des saisons. Et nous sommes pris et poing liés dans nos problèmes et nos solutions, dans l'oubli de notre conscience galactique et dans l'oubli de nos limitations terrestres, euh, cherchant euh, à obéir à des forces qui nous ont créés et qui nous utilisent comme nourriture énergétique pour ceux qui sont désincarnés dans l'astral. Et pour ceux qui sont encore incarnés dans des véhicules de chair et de sang, certains en effet euh, vont nous manger et utilisent l'adénochrome pour euh, continuer à se dédouaner des lois de la vie qui existent sur cette planète et que c'est pour ça qu'ils sont toujours là en prison ici parce qu'ils n'ont toujours pas compris et donc la solution ce n'est pas eux la solution c'est nous dans notre conscience galactique alors je suis consciente hein, d'être très avant-gardiste dans mon propos d'être une voix dans le désert car j'ai encore entendu personne parler de cela mais je dois m'assumer qui je suis et d'ailleurs vous savez ce qui est amusant c'est que cette énergie aujourd'hui qui va teinter l'année 2023 c'est donc l'offrande de l'unité et, euh, et son défi c'est les partenaires c'est la meute c'est le chien loup et, euh, et donc ben, moi je mets mon cœur sur la table je dis ce que j'ai à dire ça fait des années que je fonctionne comme ça c'est un cadeau l'anonymat Puisqu'en fait, personne vient censurer vraiment trop ce que je dis. Donc, tout ce que j'ai pu dire de vérité, j'ai eu une seule vidéo de censurer où j'étais un peu trop versé dans un propos euh, GJ. Euh, alors qu'en fait, quand je parle comme je vous parle, c'est d'une telle pertinence et puissance d'avant-garde que la Matrix, pour l'instant, elle ne me repère pas dans leurs algorithmes et leur façon de fonctionner. Par contre, les choses sont très nettes. Ici, aujourd'hui, je marche ma parole de ce que je vous dis. Je pratique cet outil dans le vrai calendrier depuis 2021, donc c'est récent, alors que je me suis fourvoyée, en fait, dans le New Age du Joe Mispel. De 2014 à 2021, pendant 7 ans, je me suis retrouvée un agent de la Matrix. Sauf qu'ils ont cru faire ça, mais j'étais déjà un virus. Puisque les milliers, les centaines de milliers de gens que j'ai touchés avec mon site, le Lotus du corps, puisque j'avais euh, mis un compteur, donc ça, ça touche des centaines, c'est des milliers de, de visites que j'ai, des centaines et des centaines de milliers de visites que j'ai eues. Mais il faut savoir que ce n'est pas anodin. Hein. C'est aux dernières nouvelles, ils avaient fait un recensement, c'était 52 millions d'adeptes en 2009. Tu prends Alice de Pourquoi Pas, c'est une adepte du Dreamspell très engagée. Euh, et elle avait proposé un labo, je vous rappelle, dans, pour ceux qui connaîtraient euh, cette femme. Et, euh, et elle se dit aigle bleu de je ne sais pas quoi, alors que dans le vrai calendrier Maya, elle est crocodile de l'unité. Elle est une, une puissance qui s'est fait récupérer par ces par ses entités, de proposer vraiment le nouveau monde. Et c'est pour ça qu'elle est si touchante et, et que moi, je me suis dit, mais mon Dieu, merci de nous montrer ce que tu fais. Et je ne vais pas enlever cette gratitude et cette reconnaissance de sa beauté et de sa bonté. J'espère juste qu'elle se réveille au fait qu'elle a été quand même assez bananée avec un peu d'humilité hein. et d'arrêter de se penser euh, « Marie réincarnée sur la terre hein. ». Euh, je vous dis ça comme je le sens parce que Marie, c'est l'archétype de la mère primordiale et ce n'est pas étonnant que ça la touche et qu'elle le vibre et même qu'elle, limite, elle lui ressemble puisque, en fait, dans le vrai calendrier Maya, son awal, euh, c'est la mère primordiale. Donc c'est juste magnifique. Alors on est là pour jouer, donc il y a ceux qui vont euh, se prendre au sérieux dans ce jeu, et puis il y a ceux qui ont la capacité de ne rien prendre au sérieux et de se remettre en question, et donc se donner le droit de, de se rendre compte de leurs conneries et de bouger. C'est mon choix. Et donc le Dream Spell, j'ai fait le lotus du corps, j'ai passé des, des, des milliers d'heures à créer des outils de communication dans la vérité qui m'animait de cette spiritualité. Et donc forcément, au bout d'un moment, bah, j'ai découvert le poteau rose du mensonge et de l'abduction et de pourquoi je piétinais dans ma vie, à tourner en rond comme une toupie, pourquoi rien n'avançait, parce que j'étais en permanence emmerdée par ces forces que j'ai connectées à travers cet outil. Donc si vous connaissez le DreamSway, le synchronomètre, je suis désolée, je vais vous heurter, je vais vous choquer, je vous demande pardon, pardonnez-moi et pardonnez-vous euh, mais est-ce que c'est vraiment l'outil qui convient sur ce que vous souhaitez en vérité Vous prendre sérieux et vous prendre pour les sauveurs de la terre ou avoir beaucoup plus d'humour et comprendre qu'en en fait, il n'y a personne à sauver et que, euh, en sortant du triomphe de Karman, on est tous là pour s'amuser à jouer, à se souvenir de notre éternité, de notre perfection, en toute simplicité et qu'il n'y a rien de grave. Hein. Tu meurs, c'est pas grave, c'est le véhicule qui meurt. Si tu te prends au sérieux et que pour toi, ce véhicule, c'est toi, et que tu devais utiliser ce véhicule pour sauver toute l'humanité, là, ouais, j'aimerais pas être à ta place, ça doit pas être marrant. Mais si tu conscientises, en fait, que tu es juste là pour jouer, t'amuser, euh, à travers ce véhicule et jouir de la vie et sortir de la souffrance, euh, des accords euh, que tu auras placés par l'oubli de ta conscience supérieure... Euh, bah en fait, oui, il y a des moments de souffrance, ça fait partie de la vie, ça... Et il y a des moments de jouissance et c'est top en fait d'avoir ces deux capteurs parce que c'est ce qui nous mène au bon endroit pour ceux qui sauront embrasser cette réalité de la dualité. Et donc, en fait, là, cet outil nous dit quoi J'ai déjà fait des vidéos, je ne vais pas me répéter, je vais juste redonner les gros titres pour les nouveaux arrivés. Si vous souhaitez vous y intéresser, allez voir ma chaîne YouTube. C'est beaucoup plus simple de retrouver ces vidéos que j'ai réalisées ici en live avec vous, qui sont disponibles, en fait, sur, euh, sur ma chaîne YouTube, euh, sur ces décodages de 2023. Donc là, le gros titre, pour ne pas vous larguer direct, c'est euh, qu'en fait, euh, nous sommes invités à l'image et Toltec. Hmm des rêveurs de la création. Eh bien, à être des rêveurs de la création, euh, dans notre sagesse, pour offrir au monde la plus belle version de nous-mêmes. Voilà l'objectif de 2023. Donc, tu te doutes bien que les cauchemardeurs, qui sont euh, stupides, qu'est-ce qu'ils vont offrir au monde <coughs> L'idiocratie. Donc, ça va être chaud. Très chaud. Parce que la sagesse, si elle est dans l'idiocratie, au lieu d'apporter la paix, elle apporte la guerre. Donc 2023, on va voir la troisième guerre s'annoncer. Je vous parle de ce que je vois à travers cet outil qui est un agenda de co-création, mais que nous pouvons utiliser comme un décodeur de la conscience collective en gissante, coupée d'elle-même, et donc comme une opportunité d'une solution. Parce que si j'assume... D'être un rêveur, et quel est mon rêve à l'intérieur de moi J'en peux plus de ce système, je suis salarié, j'ai un compte bancaire, je, je touche, j'en peux plus de mon patron, il, il, il m'insupporte. Je suis au chômage, j'en ai ras-le-cul du chômage, je suis au RSA, mais j'en peux plus. Et en plus, bientôt, ben tous ceux qui veulent pas le pic-pic, ils n'auront plus le droit à rien. Comment je vais faire pour bouffer merde Ha Alors ça a eu facile t'attendre hein, que Jésus vienne nous sauver, d'attendre que Poutine soit un émissaire de Jésus, euh, ou qui vienne nous sauver, ou Trump, ou patati, ou patata. Hein? Donc, euh, hola, baume, dia, mia, amiga. <rire> Salut Nico. Salut François, tu as partagé, merci. Et euh, merci Rosemary d'être là. Et Valérie, merci d'être venue euh, dans le chat. Je fais une petite pause à l'instant, c'est ce que je ressens. Et, euh, et voilà. Okay. Et donc bah, là, nous sommes peu, mais ce n'est pas étonnant parce que c'est tellement intense euh, l'information que je vibre et que je partage. Petit à petit... Nous serons dans une énergie ensemble associée de dire oui, reine, c'est vrai ça. Quel est mon rêve Ce cauchemar, c'est fini, je n'en veux plus. Ça va être le défi de l'année 2023, sortir du cauchemar collectif. Le défi, c'est la graine. Est-ce que tu vas assumer de semer, assumer de semer les graines de ton rêve Sans la peur de te dire mon Dieu, mais que, comment je vais faire Tu t'en fous tu sèmes les graines. Et pour ça, il faut déjà savoir quels sont tes rêves. Bah, C'est simple. Moi, je vous recommande un petit exercice pratique tout simple. Tu prends une feuille si tu ne sais pas du tout ce que tu as à offrir au monde. Et tu notes tout ce que tu ne veux plus de ce cauchemar. Et tu cherches la solution positive de ça. Par exemple, je ne supporte plus mon patron, quand je le vois le matin j'ai envie de le tuer, je ne supporte plus mes collègues, je souffre, c'est horrible, c'est terrible, mais je suis courageuse parce que je sais que je suis dans le vrai, et, euh, et donc maintenant, euh, mon rêve. Et eh ben mon rêve, c'est de trouver un boulot avec des collègues avec qui je m'entends super bien, un super patron. Si j'en suis là, que je ne peux pas imaginer proposer quoi au monde, et eh ben déjà, je change de monde. Je sors du cauchemar et je vais aller vers mon rêve, le paradis. C'est-à-dire qu'il y a forcément plein de patrons en ce moment Qu'on en marre et qu'on a envie d'être des pirates Je vais vous prendre un exemple très concret Je suis boulanger J'ai compris tout ce qui se passe Ils m'ont largement fait chier Avec le QR code Franchement c'était galère d'avoir la peur tout le temps du gendarme Ou du policier Qui viennent voir qui vient consommer chez moi Alors que moi j'en avais rien à foutre de leur masque et de leur connerie Ok J'étais déjà réveillée à tout ça. Et puis alors, plus ils y sont allés, plus j'en peux plus. Et maintenant, ils veulent, ils veulent supprimer mon boulot, que j'adore. Et en plus, ils veulent mettre de la farine d'insectes. Non mais, je vais, les faire, je vais laisser faire ça à moi. Ah bah non. Donc j'ai deux options. Soit je me bats avec le système, avec les factures d'électricité, où je vais quand même être dans la merde grave. En plus, il faut que je rembourse les prêts d'argent que j'ai pu recevoir pour maintenir mon commerce à flot. Donc là, je suis comme ça. Bah qu'est-ce que je fais Je suis dans un cauchemar. Eh ben mon rêve, je vais envoyer chier tout le monde de la manière qui va me convenir. Je dirais la plus proche dans le système, par exemple, si je suis boulanger à Paris, je vais trouver une solution où, en fait, je vais aller piquer le courant à quelqu'un d'autre. Et je ne la paierai pas, leur putain de facture. D'accord Jusqu'à ce que je sois découvert. Mais pendant ce temps-là, ça me donne les moyens de continuer à avoir de l'argent. Je mets euh, mon commerce en vente. Euh, et avec tout l'argent que je vais récupérer, euh, eh ben je vais ouvrir des, une, des boulangeries en province. Une boulangerie en province. Et puis merde alors, je vais revenir à l'ancienne. Je vais faire un des fours. Je vais faire du pain avec des fours à bois. Comme ça, leur électricité, leur facture, je les emmerde. Mais il va bien me falloir trouver des salariés qui ont la conscience de qui je suis, de là où je vais. La plupart, ils voudront jamais me suivre. Mais si toi, tu bosses dans une boulangerie et que tu n'en peux plus de ton patron et toute cette folie, t'inquiète pas. L'univers va faire vous rencontrer. C'est ça mon message. Je le vis. Exemple très concret, suis mes lives, euh, de ce que j'ai partagé, de mes podcasts sur Telegram, j'ai raconté ma life, me retrouvant toute seule, perchée, en haut de la montagne, à 850 mètres, avec juste trois voisins qui sont des enfoirés, et que, en fait, je me retrouve à pas pouvoir nourrir des petits chiots, et que tout le monde en a rien à foutre de ma situation, et moi, je suis pas là pour quémander, pour, pour jouer dans leur jeu du triangle de Cartman. Hein. Ils sont assez grands pour savoir que je suis dans la merde et pour m'aider. Ils veulent pas m'aider mais il n'y a pas de problème. Il y en a un finalement dans l'astral, il m'a entendu et il m'a filé 10 kilos de croquettes. Ben, vous savez quoi J'ai des consultants qui m'ont envoyé des croquettes. Et en fait, les croquettes n'arrivaient pas. J'étais soumise à une attaque astrale. Parce qu'il faut bien comprendre que cette guerre, elle n'est pas que matérielle. Elle est aussi spirituelle. Mais que à chaque fois que tu relèves un problème une solution se présente et tu grandis en force de foi. Et pas en attendant qu'un Jésus-Christ ou qu'un Michael ou un Archange ou quoi que ce soit vienne te chercher et t'aider. C'est toi et c'est les gens humains, tes frères et sœurs, qui entendent ton appel et pff, tout se place. Exemple concret Si tu veux bien confirmer cela en regardant le replay, si tu y viens, Ludovic, toi qui es en Bretagne tu m'as fait un don et je te remercie en me suivant depuis deux ans sur Facebook et différents médias. Oui, parce que j'ai tout cassé, tout supprimé, mais là je reviens, donc je redémarre tout à zéro. Euh, 250 euros et ô combien, c'était bienvenu parce que j'ai pu faire là un mois de réserve alimentaire pour ma, pour ma meute. Hein. J'en ai pour 200 balles de frais alimentaires pour euh, mes animaux. Parce qu'en fait, j'ai compté, j'en ai 17. Deux chiens adultes, deux chats, six chiots et six poules et un coq. Bon, il faut nourrir toute la semaine-là. Et en fait, euh, ben Ludovic de Bretagne, il m'a en, envoyé 150 euros. Je m'y attendais pas, quoi. Merci. Mais alors, le plus surprenant, c'est quant à, quand à la suite de ça. Euh, oui, parce que du coup, qu'on ne m'aide plus et que je me trouve dans une situation complexe, ma voiture au garage, comment je fais pour faire connaître mes chiots Les gens sont complètement fous, là. Plus personne, euh, tout le monde devient dingue. Donc, du coup, euh, ben, j'ai des chiots de 10, 11 semaines. Et en fait, au pire, je les garde, il n'y a aucun problème. Moi, de toute façon, le chien-loup, c'est ma polarité astrale masculine. Donc avoir une meute dans la matière, ce n'est qu'un cadeau vraiment conséquent par rapport à ce qui s'en vient, qui protégera ici hein, de certaines intrusions. Mais ouais, je leur envoie mes chiens, moi, et qui viennent pas me faire chier, quoi. Donc moi, tout ce que je vis, dans ma foi, je le transforme en opportunité de légitimité, de ma dignité, de mon pouvoir créateur dans mon humanité, je ne comprends pas toujours tout. Et j'ai cette humilité de venir t'en faire part, parce que c'est humain. Et on n'y on a pas besoin d'attendre d'être monsieur, madame, parfaite pour faire des choses, en fait. Et, euh, et dans cet exemple, eh bien, Ludovic, il a sa nièce qui habite en Ariège. Elle s'appelle Mathilde, c'est le prénom que j'ai eu dans, ma, dans mon avant-dernière incarnation. Euh, et elle habite à 4 km de chez moi. Elle aurait pu venir m'aider, elle ne l'a pas fait. Il n'y a pas de souci. Je vois des choses, j'apprends de la vie, de mes mémoires, et je guéris, et je transcende. Et en finalité, j'ai été aidée par quelqu'un que je connais depuis mon Ségur. Je suis née le 2 mars, il est né le 3. On a un jour d'écart. Il est venu me rencontrer il y a un peu plus d'un an, intéressé par ce que je partage sur Facebook, de se dire « c'est ma voisine, elle dans mon département, je vais aller la voir » par rapport à ce projet Nouvelle, Nouveau Monde, Nouvelle Terre. Parce qu'il va falloir nous sortir les doigts du cul, il va falloir nous réunir et aller vers des rêves que ton cœur, ton âme te dit « vas-y, mais ta tête et ton corps ils te disent « mais ça va pas, c'est complètement fou, ça me met en danger, comment ça, je vais devenir boulanger là dans des fours à bois, à faire des fours à bois ?» Il faut des couilles et des ovaires pour que nos rêves deviennent réalité. Et c'est là où si on donne son pouvoir à des entités qui se font passer pour des sauveurs, tu feras rien du tout, tu tourneras en rond comme une toupie en croyant dans ton ego spirituel que tout va bien pour toi. Ah ouais, puis d'un seul coup tu reçois une lettre, licencié. Merde ah, Ça je l'avais pas prévu. Peut-être que là tu vas enfin te réveiller, enfin bouger parce que là tu peux plus payer ton crédit. Et donc du coup, bah tu vas avec... en plus c'est dans une passoire énergétique, on va t'exproprier. On va te faire sortir de chez toi. Vous savez, le cauchemar, il va se répandre, mais vous n'avez même pas idée à quel point. On va être entouré de gens qui vont décéder. On va être entouré de gens qui se retrouvent sans emploi, qui vont se retrouver sans logement et qui vont devenir des zombies terrifiants parce qu'eux, eux n'auront pas de morale. Alors toi, qu'on a trop, qui est un peu trop gentil, ça suffit. C'est pour ça que j'envoie du Kenya Arcana, hein la rage du peuple. Il va falloir se réveiller. Et alors Nico, tu me dis que j'ai raison, il y a deux minutes, il faut vibrer très haut avec des pensées positives et toujours se souvenir de tout ce qui nous rend heureux. Tout à fait Et ne pas avoir peur d'embrasser nos larmes, parce que ce qui se passe en ce moment, c'est chaud, c'est triste, c'est terrible. Nous ne sommes pas des êtres éternels parfaits dans les lois de l'absolu. Nous sommes des êtres relatifs dans des corps humains, avec des émotions. Moi, par exemple, hier, j'ai vécu une expérience où j'ai fait sortir de mon cœur mes mais... Des larmes d'une puissance, je ne savais même pas que j'avais ça en moi. Parce que parfois, bah, et c'est même logique, on est en état de sidération. Et pour pouvoir survivre, on bloque nos émotions. Sauf que si elles sont là, elles nous vident. Hein C'est-à-dire que ça part par en dessous, ça, ça nous vide en énergie. Et, et du coup, on a ce rêve à cette disposition, et, mais on n'a pas l'énergie de le faire. Parce qu'on est dans le New Age et il faut tout le temps être toujours positif. Alors avoir de hautes vibrations, c'est important. Mais ces vibrations positives sont liées à des pensées constructrices. J'accepte ma connerie, j'accepte mes peurs, j'accepte ma tristesse, j'accepte ma haine. J'accepte mon démon à moi intérieur. Ou parfois, bah, je peux péter un câble et j'aimerais que tout soit résolu. Allez, oui, oui, oui, j'appelle Trump, j'appelle Poutine, je veux la loi martiale. Ouh Réveille-toi à ta haine, arrête de vouloir être positif et de penser que c'est les autres qui vont le faire à ta place. Observe ta haine, tu es en train d'appeler la guerre là. Ce n'est pas de l'amour, hein. ce n'est pas de la résolution. Hein. Tu es dans la punition et la récompense. Tu te crois un élu qui va être récompensé et que les méchants doivent être punis. Ce sont tes frères et sœurs, hein. ils souffrent. Hein. Donc accepte ta souffrance parce que les voir souffrir et voir leurs conneries, ça te fait peur. Accepte ta peur, transforme-la, tu auras la foi et une énergie où tu pourras anesthésier un, un agresseur qui vient chez toi pour te tuer et pour te piquer tout ce que tu as chez toi parce qu'il aura faim. Et que tu auras une telle force d'une un, puissance de conscience de ce qu'est la peine, de ce qu'est la haine qui l'anime parce que tu l'auras reconnu en toi que tu ne seras pas là à jouer les sauveurs, je sais tout mieux que toi, ou là tu es mort quoi mais où en fait l'autre va ressentir et tu pourras hurler dessus et, et rentrer dans la garage et te battre et, et lui foutre des coups de poing peut-être si nécessaire. Et à un moment donné, les émotions du poison sont évacuées et tu lui dis « écoute, viens manger à la maison, arrête de vouloir me voler. je, suis, je Moi, viens manger avec moi. » Alors, ta force, là ta puissance, ta haine, t'as pas plutôt envie de la mettre dans une énergie autre que la destruction est que ça ne va pas te mener très loin en fait Est-ce que tu veux qu'on s'associe et que c Putain, t'es doué, hein? t'as franchement un coup de poing, hein? tu manies bien le couteau, hein? franchement j'ai cru que j'allais y passer. C'est ça les amis qu'il va falloir réveiller. Parce que au temps de la guerre qui arrive, le temps du choix, c'est celui de nos instincts les plus profonds qui vont remonter du pire comme du meilleur. Et que ceux qui choisissent le meilleur sachent se prémunir du pire, parce que si tu invites à ta table cet être et qu'il refuse et qu'il veut encore te tuer, bah tu le tues. quoi. Et tu fais rien de mal. Tu l'as libéré. Il a récolté ce qu'il a semé. D'accord Légitime défense. Il te serre la pâte, il vient manger à la table avec toi. Tu peux en faire de ton ennemi un super putain de bon ami. quoi. Parce que lui, il est encore plus puissant que toi. Parce que toi, tu n'es pas allé jusque-là aller env envahir le voisin pour ta survie. Il est prêt à donner sa vie pour survivre. Donc, ouais, je sais, je balance fort, hein, mais c'est l'offrande, l'offrande de l'unité. Cette offrande de l'unité, je vais aller la regarder pour la voir sous les yeux, sans vous polluer avec cette image, <coughs> pour ceux qui vraiment me découvraient. Euh, mais qui, pour vous, euh, si vous avez envie d'aller voir, ben, il vous suffit d'ouvrir une autre page Facebook avec mon profil. Et là, euh, ben, vous allez la voir. Donc, c'est euh, moi, je vais la chercher dans mes images... Euh, tatati, tatati, voilà, c'est là le Kina, oui non, 209. Parce qu'on se rapproche hein, du 260 là. Donc ça veut dire que 2023, on se rapproche de la fin d'un cycle. Hein. 209. Voilà. Donc là, je l'ouvre, je l'ai sous les yeux. Donc cette offrande, bah, quand on entend ma puissance euh, de cette énergie euh, du rêve et du cauchemar d'air c'est parce qu'en fait, elle va teinter cette, cette initiation de l'année 2023 Puisque là, on rentre dans cette énergie aujourd'hui, au 3 x 9. OK Et donc, euh, bah, ce 3 x 9 aujourd'hui euh, nous dit que le pôle masculin, le pôle de l'action, le pôle de la virilité, le pôle de la justice, pardon, est à sa juste place dans le pôle de la justice. À chaque fois que vous avez l'énergie 1, hein, le masculin, il vibre dans son unité, c'est la justice. C'est la responsabilité de son action. Donc, il est dans l'injustice, dans la responsabilité de son action des pervers narcissiques euh, drogués adénochrome, ok. Où il est dans sa justice de cette reconnexion pour une équivalence de conscience, de supraconscience. Lui aussi a utilisé l'intelligence des neurosciences, mais pas pour faire des MK ultra, pour faire des mecs ultra... <rire> ultra puissants, ok, qui utiliseront leur conscience télépathique, empathique, visionnaire, afin d'être dans la juste action. Et que... Je vous rappelle que le rêveur, c'est celui qui peut du passé dans le présent, voir le futur. Ça, c'est une ligne de temps existante dans l'horizontalité. Mais dans la verticalité, tu apportes au centre de cette énergie, de la croix, la vision de toi, ce que tu veux créer. Uh -huh. Et en fonction de ce qui était, de ce qui est, qu'est-ce qui sera possible de ce que toi, tu veux créer et donc là, c'est un vortex galactique, c'est-à-dire que quand tu connectes ta conscience galactique dans ta virilité de ton rêve pour cette année 2023, mais tu vas être soutenu d'une force dont tu n'as même pas idée. Et je serai en joie au fur et à mesure des mois venant que vous veniez me dire, mais reine, merci, merci, merci, je t'avais suivi en janvier, franchement, c'est un truc de dingue, je suis en train de vivre mon rêve. Ah, c'est pas marrant. Ah, c'est pas facile. Ah, ça, c'est clair, faut débunker. Ah, ça, c'est sûr que le flux de mes cauchemars me pète à la tronche. Hein Mais euh, j'arrête de fantasmer. Je ne veux plus imaginer quelque chose d'impossible. Je veux imaginer quelque chose d'impossible et m'adapter à ce qui est possible pour sortir du fantasme et aller vers mon rêve. Et, euh, et donc de me retrouver dans les moyens parfaits pour moi sur le chemin qui est, que j'emprunte qui est le mien. Et d'être porté par cette mère primordiale à l'intérieur de moi. La matrice, l'énergie d'un flux karmique que tout ce que tu as fait depuis que tu es sur cette planète, maintenant là, en 2023, va t'envoyer une propulsion de folie pour que tu te réalises sur cette planète. La patience sera de mise parce que l'année 2023 est une préparation. Ce n'est pas au 1er janvier que cette énergie est là. D'abord, avant qu'on en, en arrive là, au 1er janvier, nous avons eu l'énergie du rêveur. Ok Donc l'énergie euh, 183. Là, on est au 209. Tiens, d'ailleurs, j'ai envie de faire un... Bah oui, ça fait 27 jours. Voilà. <rire> Donc, euh, pourquoi 27 jours 183, 209. Ah oui, ça fait 28 parce qu'en fait, le Maya compte le jour J. On ne compte pas une journée à partir du lendemain. On compte le jour, euh, le premier jour. Donc, euh, alors attendez, ouais, du coup, je sais Non, donc du coup, il y a un décalage. C'est-à-dire que chez les Mayas, ça fait 28. Mais euh, attendez, les mathématiques, là, euh, comme ce pas les mêmes façons de voir le monde. Donc, si je fais 27 janvier moins 1, non, c'est 26 jours. Voilà, donc 26 jours. Et donc, en effet, on a deux trécénats de 13 jours. Mais chez les Mayas, c'est le 27. <rire> Puisqu'on inclut le 1. Donc on ne part pas à 26, voilà, il fallait que je, je connecte la justesse de mon propos. Okay et donc cette énergie de ce rêveur, elle est soutenue d'un point de vue de la justice par l'énergie qui a commencé il y a 26 jours dans un regard occidental et il y a 27 jours, 3 fois 9 dans un regard maya. Bam, bam, bam. Intense. Qui cette fois n'était l'énergie de l'unité que je fasse un avec ma divinité, c'est elle qui va me dire mes rêves. Mon défi, c'est d'accepter d'être une semence d'étoile, d'être une graine qui contient à l'intérieur d'elle-même tout ce dont elle a besoin. Par contre, sur quelle terre je vais m'enraciner Est-ce que je suis au bon endroit Eh bien, c'est la vague qui a suivi derrière, au bout du 14e jour, donc au 14 janvier, qui était l'énergie de la sagesse. Si j'ai la sagesse, je saurai quels sont mes alliés, quels sont mes ennemis. Est-ce que la terre est fertile Est-ce que la terre est stérile de mon rêve Est-ce que je suis dans un fantasme ou dans une réalité Et là, je vais vite le voir, parce que le défi de cette énergie dans mon unité, si je suis donc dans la séparation coupée en deux, c'est la terre qui va me le montrer. Hein. Alors là, la terre stérile, je vais le voir euh, rapide, hein. et la terre fertile aussi. Je vais être soutenue pour aller au bon endroit, avec les bonnes rencontres. Euh, qui sera confirmé cette fois par le défi de là qui commence demain. Est-ce que j'ai autour de moi les bons amis, les bons partenaires de vie Est-ce qu'on est dans la même vibe Est-ce qu'on va dans la même direction Est-ce que quand je m'exprime dans ma totalité et que j'offre au monde la plus belle version de moi-même, ceux qui sont autour de moi adorent qui je suis dans mon too much, dans mon côté unique Ou est-ce que ça les agace au plus haut point Ou est-ce qu'ils sont jaloux Ou est-ce qu'ils veulent me détruire C'est pas des amis hein, quand ils sont comme ça. Hein C'est des ennemis. Après, il faut les embrasser. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ils envahissent ta maison dans tes pensées, dans leurs mauvaises pensées à eux, qui te font un sourire par devant, mais que par derrière, ils pensent autre chose. Et après, tu es là, tu te doutes, tu t as peur, tu n'as pas confiance. Ah ben oui, parce que es co... tu côtoies des gens qui, dans leurs pensées, tu crois que tu n'es pas télépathe, mais tu l'es. Hein? Et donc, tu les entends. Et tu crois même que c'est toi qui penses ça. Il va falloir nous réveiller à notre supraconscience hein? et à nos capacités. Hein? Des fois, on a des émotions. On croit que c'est à nous. Et en fait, même pas. C'est parce qu'on est en pâte. Vous croyez quoi, les ultra-sensibles, que pensez, vos pensées et vos émotions, tout vous appartient oh, vous êtes des égoïstes, mes chéris, on est tous connectés les uns aux autres. Et ça demande un centrage et une unité dans nos choix posés et réalisés, de se dire « Mais là, ce que je ressens, ça ne m'appartient d'aucune façon. Je n'en veux pas. Je dis non. Ces doutes, ces craintes, ces peurs, ces limitations, en fait, ce n'est pas à moi. Ah C'est à mon mari. Ah c'est à ma femme, si je suis honnête et que j'ouvre les yeux, que je me sors les doigts du cul, je me rends bien compte que je me fais enculer, quoi. Je suis désolée, hein, je suis vulgaire, c'est ma virilité qui s'exprime. Euh, mais parce qu'en fait, les amis, les amours, il va falloir bien comprendre que souvent les gens vous disent qu'ils vous aiment, mais ils ne vous aiment pas. Donc, euh, et ils vous pompent votre énergie vitale. Soyez honnête. Est-ce que votre partenaire de vie est un miroir qui vous permet une expansion, qui multiplie l'énergie, qui vous propulse déjà dans le paradis parce que là, on y est. Ou est-ce qu'en fait, vous êtes encore pieds et poinglés, lisant dans une matrice de vie qui, vous, qui ne vous mène pas là où vous voulez aller Si vous êtes en couple, regardez avec qui vous êtes. Est-ce que la personne qui est avec vous est personne ou quelqu'un est-ce que cet être vous aime dans votre unicité unique, dans tous vos rêves avant-gardistes, de ce nouveau monde sans compte bancaire, sans argent, euh, euh, avec la bougie, le feu, euh, la cuisine au bois, l'ancien monde quoi De ceux qui vont survivre parce qu'ils vont se cacher en nature pour un, les plus gardiens du monde de demain. Et après, d'autres feront un bout de chemin en intermédiaire avec cette réalité, ne pouvant pas aller jusqu'au bout. Peut-être subiront-ils et finiront par accepter le vaccin, mais c'est pas un problème, en fait, si tu l'assumes. Il est où le problème Il n'y en a pas. Puisque de toute façon, à partir du moment où tu es né, tu es mort. Donc si tu meurs plus tôt, mais que ça te va comme ça, et que c'est pour toi ton chemin, et que tu es responsable de ton choix, il n'y a aucun problème. Le problème, c'est le mensonge à soi. De, de refuser de voir à quel point... Nous sommes englués dans des informations, dans des contrats, dans des accords. Où notre parole n'est plus du tout impeccable. Où nous projetons en permanence sur les autres les choses, à les tenir responsables de ce que nous vivons. Où nous faisons en permanence des suppositions d'interprétation pour justifier comment on n'est pas bien. Ou comment on est trop bien en fait. Et où en fait, on ne fait pas du tout de notre mieux. On reste sur nos acquis, on ne change pas. Donc les accords Toltec, revisitez-les parce que euh, en fait, il n'y en a pas quatre, il y en a cinq, pour aller dans, soi-disant, la cinquième dimension, n'est-ce pas Et être des créateurs de votre rêve. Et c'est loin d'être confortable. Par contre, au lieu d'avoir une souffrance qui est liée à la transformation, à l'épuration, au deuil des relations, de ce qu'on croyait, de ce qu'on pensait vouloir faire, de, ce que, de nos amis, de nos parents, et patati et patata, la souffrance, c'est celle de tout cela mais à l'intérieur, il y a une joie qui ne cesse de croître en permanence parce que petit à petit, la reconnexion à nos capacités se fait. La télépathie devient évidente, l'empathie devient évidente, la médiumnité devient évidente. Et il n'y a pas besoin d'avoir l'ostentation de ceux qui en font leur métier, juste un petit peu. Tout le monde a de l'instinct quand même. Mince, tu mets les doigts dans le feu, ça fait mal, tu le sais, il n'y a pas besoin d'être médium pour ça. Bon, bah quand tu vis une situation qui te fait mal, tu le sais. Pas besoin de comprendre le pourquoi du machin, du nanin, du bidule chouette, parce que tu as une vision ou tu entends un truc. Écoute-toi, suis ce que tu sens. Le monde brûle, sors de la forêt. Seras-tu un colibri avant d'être un jaguar et ensuite devenir carrément le grand esprit qui éteindra le feu de ta forêt. Je crois que le message a été vraiment transmis avec une grande efficacité dans ce que j'ai reçu grâce à vous qui m'avez écouté. Alors je vous remercie, soyez bénis, merci de faire partie de ma réalité, que par votre écoute euh, bah, vous avez permis cette expression. Et euh, merci donc de partager, merci à vous trois d'avoir partagé. Euh, merci donc, euh, oui, parce que par exemple, il pre... y, y a déjà des prophètes sur la terre hyper puissants, dans cette dynamique, vous prenez Kenir Kana. Pareil que Alice de Pourquoi Pas. Elle est crocodile nénuphar. Non pas cette fois dans l'énergie première profonde du numéro 1, comme Alice, mais en fait, pas Zelmar, hein, pour info, mais en fait, elle est le numéro 121. Elle est dans la colonne centrale, ici, ce petit carré rose. La clé quantique. Vous avez vu ce qu'elle a réussi à faire? Si elle, elle le fait, pourquoi pas nous Nous n'aurons pas son chemin de cette préservation, de notoriété qui lui permet de voyager partout où elle veut sur la Terre euh, et d'avoir euh, touché les continents. Elle est d'origine d'Argentine, elle est en France, elle est donc passée à Marseille. Et, euh, et en fait, à travers ses champs, ça fait des décennies qu'elle nous dit des vérités. Enfin, en tout cas, plus d'une décennie. Et euh, elle est en prison, elle est morte, elle a été assassinée Ben non. Vous avez vu sa chanson « Violence masquée » Elle est toujours sur YouTube, elle n'a pas été censurée. Parce qu'elle a créé un réseau, si vous voulez, vibratoire d'une légitimité. C'est un maître ascensionné sur Terre, cette nana. Avec toute son humanité. Ok euh, Donc, nous sommes à cette Temps, en cette période. Tout le monde n'a pas vocation, expérience de vie, à être dans cette notoriété, dans ce champ d'influence qui, en même temps, bah franchement, quand tu vois son enfance, c'était pas marrant quoi. Hein? Et je pense que parfois elle vit des choses vraiment complexes. Après, moi, le cadeau, c'est que quand je l'ai rencontrée en 2008, euh, elle se pensait guerrier jaune, résonnant portail d'activation galactique, alors qu'en fait... En vérité, elle est crocodile nénuphar de la stabilité, vortex quantique. Et euh, bah, ce n'est pas parce qu'elle était convaincue du cinquième soleil à prophétie Maria de 2012 que pour autant, elle n'a pas fait ce qu'elle avait à faire. Donc, on peut se tromper. Et pour ma part, le cadeau, c'est que quand j'ai associé les deux énergies des archontes et des archanges, outil du vrai calendrier archange, outil du muspel archonte, bah, c'est intéressant parce que ça crée un équilibre. Et vous savez quoi Eh ben, ça donne en résultat l'énergie d'aujourd'hui. Et ce que j'ai trouvé amusant, c'est que Keny Kana qui se pensait guerrier jaune, tel que nommé dans le dream Spell, le nom donné dans le vrai calendrier Maya, c'est la sagesse. Or, dans le vrai calendrier Maya, la sagesse, c'est moi. Et j'ai passé des décennies de ma vie à m'intéresser à l'histoire de l'humanité, dont elle parle. Elle a dû déjà le faire dans d'autres temps, et donc là, ça coule de source, elle nous le transmet direct à travers ses chants. Et euh, ou d'ailleurs, nous ne nous sommes pas rencontrés par hasard parce que nous sommes mortes ensemble sur le bûcher de Montségur. Qui était-elle Je, je, je l'ignore. Peut-être qu'un jour je la retrouverai à nouveau. En tous les cas, j'ai été vraiment en joie de la rencontrer à Rennes-les-Bains parce qu'elle se souvient de ce temps-là et ça transpire dans ses chansons. Donc euh, voilà. Donc si vous êtes un adepte du Je me suis la synchronomètre, amusez-vous. Trouvez votre signature du vrai calendrier Maya, tel que moi je l'affirme, qui en tout cas est actif depuis 13 000 ans, et que les Guatémaltèques ne sont pas du tout contents que José se soit approprié ce qu'il a étudié pour avancer un autre compte, qui n'est qu'actif que depuis une trentaine d'années, et qui débonne qu'avec 52 millions d'adeptes, euh, les 13 000 ans existants. Donc c'est l'apocalypse, hein, on est en plein dedans. Donc euh, vous inquiétez d'aucune façon, la minorité des, des êtres supraconscients vaut largement la majorité des ignorants. Regardez ce, qu ce que cette minorité de supraconscients pervertis, destructeurs de vie, réussissent à faire. Alors à nous de nous réveiller à notre conscience d'être euh, la solution à leurs problèmes, dans la joie d'aller plus loin que cela. Et donc de nous rassembler dans nos matrices de vie pour aider virus dans leur matrix. En conclusion, je vous dirais cela. Alors merci pour votre attention, merci pour votre appréciation, merci pour votre résonance, merci d'assumer cette année 2023, de vivre vos rêves, d'assumer votre sagesse, de vous réveiller à votre connexion divine, à votre parcelle galactique, à votre cerveau galactique qui va permettre de nouvelles connexions neuronales pour voir encore le monde d'ici entre 2022-2024 d'une autre façon afin de semer les graines de ses rêves afin d'embrasser avec la terre une fusion pour vous protéger de ses forces de destruction afin d'être une offrande sur cette planète avec les partenaires de vie qui vous conviennent et si déjà vous arrivez cela le reste suivra puisque le fruit de cette unité d'un rêve assumé dans une graine qui peut germer, aller trouver dans la Terre ce dont elle a besoin pour euh, émerger, va permettre une action où vous deviendrez les gardiens de votre propre matrice de vie. Et dans la dynamique de cette sagesse assumée de connecter sur cette Terre stérile pour, les, pour en sortir et afin d'aller dans les terres fertiles, la planète va vous aider. Et dans votre sagesse, de qui vous êtes, vous deviendrez des couteaux qui trancheraient les mémoires, les liens à des êtres, à des situations, à des expériences de destruction. Afin de rétablir l'émergence de la vie, vous deviendrez des alchimistes. Et vous serez témoin de l'âme agie. Et c'est ainsi que dans cette unité, de cette offrande, de la plus belle version de vous-même, à travers tout ce que vous allez transcender, tout ce que vous allez alchimiser, tout ce que vous allez découvrir comme intelligence sur votre chemin, eh bien, vous deviendrez des tisserands du Nouveau Monde. Et c'est votre conscience galactique, bien plus vaste que la conscience planétaire à travers l'astral de nos incarnations, de, qui va nous donner la raison de pourquoi on est là. Et il n'y a pas forcément besoin de la conscientiser, du moment que tu es dans la juste action, ça va se placer tout seul. Tout le monde n'a pas ce job de ce que je fais d'expliciter, de partager ces informations à travers l'expérience vécue des mondes spirituels. Hein, D'autres seront euh, des, des êtres euh, qui, bah, par exemple le petit-fils de Kennedy, il a sa juste place, lui la spiritualité, il l'approche comme ça, ça l'anime, c'est évident. Il n'a pas besoin d'expliquer le pourquoi du machin, du comment, du nana pour éjecter un mental sclérosant qui met en prison la conscience, pour libérer l'âme planétaire, pour ensuite reconnecter la conscience galactique et enfin toucher à sa divinité, qui fait que tu es un intouchable. Regardez la perversion de la religion de l'Inde. Les intouchables, normalement, devraient être les plus puissants, créant des bulles de matrice de vie de paradis. Et ils sont les plus pauvres et les victimes de la religion, de ces entités qui pervertissent tout. Ok Donc, euh, voilà les amis, les amours ce que j'avais envie de vous dire en ce jour. Je ressens de finaliser avec cette structure d'édifier 2024 en mourant à tout ce que vous croyez être afin de que vos rêves puissent prendre place. Parce que si vous êtes pieds et poings liés, enfermés dans les mondes de la mort de vos rêves, ben vos rêves ne prendront jamais vie, hein, en fait, hein, s'ils sont morts. Et donc, il y aura cette résurrection à vivre de cette réalité, de cette possibilité d'être un gardien de votre propre vie, de sortir de la victime. Et donc, à ce moment-là, vous pourrez poser des fondations qui seront celles générées, par la destruction de tout ce qui est obsolète et inutile. L'année 2023, ça va être quelque chose. Hein. Et après, ça apportera donc une, une stabilité sur votre chemin de route. Pardon, sur le chemin de vie sur votre route. J'ai eu de cesse de le répéter. Bah là, c'est ici établi. Donc, en fait... Tous ceux qui, dans l'ignorance, pris au pieds, pieds et poings, dans le cauchemar, dans la séparation, euh, refusant de faire germer leur vie, euh, étant stériles, étant des morts vivants, euh, eh bien, en fait, leur idiocratie, vont, ils vont embrasser les mémoires de la souffrance de la terre pour sortir tout leur venin, toute leur poison, et ils vont enfanter la guerre. Ça sera des, des couteaux qui ne seront pas là pour protéger, pour construire, pour bâtir, pour trancher, et, mais pour tuer. Donc, ça, reste, ça va être très chaud. Et cet orage de, va être celui de la destruction. Donc, pour moi, tout est là par rapport à la guerre pour 2023. Et ça sera un chemin euh, d'épuration euh, assez euh, conséquent de pénurie et de manque. Donc euh, voilà, maintenant je pense que tout a été dit en conclusion sur cette année euh, 2023. 1h26, euh, c'était un live long, intense, mais j'avais la joie de nourrir en fait cette grille de vie qui est en train de s'établir ici sur ce média, euh, où il euh, bah, y a plus de gens qui peuvent passer et qui peuvent regarder quelques secondes, est-ce que oui, est-ce que non et bien sûr, ce live sera transmis sur YouTube. Alors pour toi qui l'auras vu en replay sur YouTube, parce que Facebook t'y est plus, parce que ce média de méta te dérange, vu qu'il connecte à l'amour, c'est vrai qu'il faut être puissant. Eh bien, merci. Pareil, de partager, de liker et de commenter en replay. En dessous euh, la vidéo euh, et de revenir l'écouter en temps parfait peut-être dans quelques mois pour te rendre compte de ton évolution de voir si en effet bah, tout ce que j'ai partagé il y a des lieux c'était assez obscur tu comprenais pas tout et là c'est une évidence une grande clarté euh, parce que c'est une vibration que je vous transmets qui n'est pas juste de la théorie d'une science d'hermétisme le calendrier maya non c'est une sagesse qui est portée par des êtres depuis treize mille ans de père en fils de mère en fille par une tradition orale et qui nous parle de sciences quantiques qui nous parle de l'histoire de l'humanité qui nous parle du cosmos des cycles galactiques et qui nous parle de de neurosciences et qui nous parle de notre capacité à nous en fonction de notre ouverture d'esprit de reconnecter notre conscience galactique de découvrir plus ou moins en conscience de le, la raison d'être ici et de rééquilibrer les énergies sur cette planète de réhabilitation et de libérer la terre de ce qu'elle a décidé de faire libérer les mémoires de ces petits êtres sur son sol qui vibrent à travers euh, leur ignorance et, et leur soumission à des peuples euh, qui jouent sur cette planète aussi leur partie mais que là ça commence à mettre en danger les règnes de la vie donc elle ne laissera pas faire vous comprenez donc l'éradication de tous ces milliards de gens à venir c'est aussi un choix de la planète Sinon, elle aurait dégagé les galactiques. Elle n'a pas dégagé les galactiques, donc c'est qu'elle est, qu est d'accord. Donc à un moment donné, il va falloir arrêter de considérer la Terre comme une pauvre chose à protéger, alors qu'elle est des milliards de fois plus intelligente que les galactiques et nous qui jouons sur son sol. Ok Ça, c'est aussi un, un message important que j'ai envie de rappeler, parce que si tu conscientises ce que je suis en train de dire, bien là, tu pourras, au lieu de prier les archanges et des entités qui se font passer pour de la lumière qui n'en sont pas, et qui te pompe ton énergie vitale au passage, tu pourras demander à la planète Terre de venir te soutenir au règne de la vie, à l'aigle, à, à la, au merle, la coccinelle, à l'abeille, au vers au serpent. Quel message véhicule-t-il quest ce que la Terre te dit Encore pour cela, faut-il être un peu plus proche de la nature. Et d'ailleurs, en conclusion, je vous dirais, rester en ville avec ce qui s'en vient, franchement, c'est un peu kamikaze. Hein à bon entendeur, réfléchissez bien et euh, organisez-vous. Si vous avez du réseau, vous avez de l'entraide, vous pourrez piller certains magasins, vous pourrez faire des actions dans tout ce qui s'en vient de mouvements de guerre civile sur, euh, qui seront surtout, à mon avis, actifs en 2024 puisque 2023, ça va être la déflagration petit à petit. Mais 2024, ça va péter grave. C'est pour ça que 2023, c'est on pose les fondations de nos rêves dans un climat qui n'est pas encore trop chaotique, où tout est en train de se placer du chaos, mais pas au point d'avoir la loi martiale, je ne le pense pas pour cette année, dans ce que je vois de ce décodage, c'est d'abord impréalable. 2024, euh, oui, là, euh, on ne démarre pas l'année avec l'unité d'un but de nos rêves, on démarre l'année avec un défi de notre lumière. Est-ce qu'elle est... Est-ce qu'elle se répand autour de nous pour que notre rêve se manifeste Ou est-ce qu'en fait, nous sommes un trou noir où tout se détruit Et là, c'est le chaos garanti. Et au vu de la majorité des ignorants qui deviennent terrifiants, car terrifiés, 2024, c'est sûr, ça va être chaud, chaud, chaud. Puis ça, co ça coïncide super bien avec toutes leurs lois et, et les conséquences économiques et politiques, et militaires et sanitaires, et de dictature, de tout ce qui est en train de se placer pour 2023. Voilà, bah, je crois que cette fois, tout est dit sur ce live à 1h30. Pour moi, c'est parfait. Et donc, bah, au plaisir de vous retrouver pour un freestyle, hein, comme là je l'ai fait, c'est-à-dire je ressens un impulse. J'ai en ancrage cet égrégore de cette conscience de, de nos ancêtres qui nous ont laissé un outil pour utiliser l'intelligence de notre cerveau galactique qui va nous permettre de nous préserver et de protéger la vie, hein, nos descendants, nos enfants. Ça aussi, il faut bien garder à l'esprit que nous agissons pour le futur de l'humanité. Je vous aime. Merci d'exister dans ma réalité.